C'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on va faire une vidéo SQDC. On fait la review 214 avec le Afghani Cookie de Dubon Select. Toujours un plaisir de vous voir. Euh, J'ai déjà fait cette vidéo l'année dernière, le 26 juin 2019. Et euh, j'avais dit dans la vidéo qu'il y avait cinq belles cocottes dans mon contenant, que l'humidité était parfaite. Et on peut voir dans la vidéo là, que les cocottes collaient sur mes doigts, donc c'était vraiment résineux. Donc, sûrement un excellent produit pour en extraire les concentrés, comme la rosin ou la Wax. J'ai regardé euh, la date d'emballage, et puis c'est le 30 mai 2019. Dans 15 jours, ce contenant-là a un an. Le taux de THC, c'est 15,5. C'est le même produit que j'ai fait l'année dernière. <rire> ce produit-là était à côté de l'autre quand je l'ai acheté. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. C'est quoi là Ils m'ont laissé ça deux ans, trois ans Y a-t-il une limite Il faudrait qu'ils enlèvent les produits après six mois, qu'ils redonnent ça au fournisseur, que la SQDC se fasse rembourser, et puis qu'ils nous envoient des joints pré-roulés ou des extraits ou des concentrés ou du H. Let's go, faut que ça sorte là. Un an, un an que j'ai ça. Pas que je l'ai. Moi, j'ai commandé ça du facteur, j'ai reçu ça il y a deux semaines. Écoutez, c'est impensable. Puis en plus, je ne le trouvais pas pire le Game cookie. je pense que je jamais le goût. L'année dernière, il y avait cinq produits de Dubon Select. Hein, on sait que le fournisseur, c'est iPark. iPark appartient à Tilray, Tilray côté médicinal et iPark côté récréationnel. Récréationnel, c'est ce qu'on retrouve à la SQDC. Médicinal, il faut vraiment contacter la compagnie pour avoir des produits médicinales. C'est des produits qui sont plus testés encore que le récréatif et qui c'est un petit peu plus haut de gamme. Euh, exactement. Donc, il y avait cinq produits du Bon Select l'année dernière, dont le Great White Shark de Dubon Select qui n'est plus disponible à la SQDC. Et aussi un autre produit qui avait le Sweet Skunk que j'aimais beaucoup, beaucoup, qui était vraiment sucré, euh, dans la même palette de goût là, que le Étoile Polaire CBD. Il n'y a plus de Great White Shark de Dubon Select. Il n'y a plus de sweet skunk de Dubon Select. Ça a été remplacé par le Ash Plant de Dubon Select et le Blueberry, tout dernièrement, là, est arrivé à la SQDC. Vraiment déçu là, de savoir que je vais fumer le même produit que l'année dernière. Euh... Hey, ça fait un an. C'est un record pour Winman euh, pour la longévité de, de, de, de, du contenant. Euh... combien de temps qu'ils vont laisser ça là? C'est comme. Euh... Le monde doit réagir, là. Je sais pas. Les, la fraîcheur a d'autres différentes. Euh... Le produit dans du plastique. Écoute, on rouvre ça tout de suite. On rouvre ça tout de suite. Produit à 29,30$, on sait que Dubon, euh, Dubon Select ont aussi leur gamme Dubon, un peu inférieure. Les produits Dubon Select sont 29,30$, sauf un produit qui est à 27,30$, donc 2$ de moins, c'est le produit H-Plant. Euh, je sais pas trop là, pourquoi il est 2$ de moins. Euh, pff, côté marketing ça devrait être tout le même prix en tout cas considérer un hybride et euh, on va voir à ça l'année dernière j'avais trouvé qu'il tirait un petit peu sur le côté va. Euh, on va regarder les terpènes le afghani cookie là, comme terpènes on parle du myrcène habituellement j'aime beaucoup ça euh, j'ai aimé le produit l'année dernière donc j'imagine que je vais l'aimer encore humulène ça, je pense que c'est un goût de noisette et cariophilène, vraiment un goût poivré, épicé. Euh, donc, c'est la troisième terpène cariophilène. J'espère qu'elle va être vraiment minime, mais des fois, j'ai des mauvaises surprises. Des fois, la troisième terpène, c'est elle que je goûte le plus. Euh, juste à penser à la dernière vidéo euh, de Kiwi Cannabis avec le cali Orange, le produit que Jean euh, m'avait donné. Hein. Jean, l'abonné qui reste tout près de l'Ontario et qui se produit cure Beaucoup de produits avec CBD en Ontario. On ouvre ça. Afghani Cookie de High Park. Arôme terreux, fruité, boisé. Donc terreux, là, carrément un petit bout de terre. Euh, fruité, ça dépend de quel fruit. Et puis boisé, là, c'est sapin, pain. Avant de l'ouvrir, je vais aller voir sur euh, les flits. Euh, je ne sais pas si l'année dernière, hein, j'avais été voir sur les flits voir un petit peu si on est capable de voir euh, le Afghani cookie et Il y a -il des croisements ou c'est vraiment là un produit de la SQDC avec euh, tous ses secrets. Hein? On sait que beaucoup de produits à la SQDC qu'on n'est pas capable de, de, de savoir vraiment euh, c'est quoi le, le, le vrai produit à l'intérieur. Afghani avec un H. Donc Afghani Cookie C'est pas très, très professionnel, hein? Vraiment désolé. Bon, il y a un trop Je pense pas. Je pense que c'est vraiment un produit vraiment de du bon select. Ici, là, j'ai juste Afghani, Blue Afghani. Euh, je sais qu'il y a d'autres sites euh, que les Leafly. On va l'avoir un deuxième. J'aime bien utiliser euh, le site français. Cana connexion. Donc Cana connexion. On va essayer ça. Af. <coughs> Et eh boy. Afghani cookies. Cookies space cookies. Écoutez, on va ouvrir ça. On va en avoir le cœur net. Comme une petite bulle par-dessus Il euh, n'y y a jamais eu ça la bulle là. La voyez vous la bulle Oui là on la voit. On la voit, on la voit, on la voit. On voit, on voit le cercle. Ok on voit ça. Peut-être on va faire être... une boule d'air. Il y a eu une petite boule d'air. C'est tout émietté. <rire> ah, c'est sec, sec, sec, sec. Tabarnak! On regarde ça ensemble. Alright, on est de retour. Euh, je suis encore en tabarnak. Écoute, check ça, man. Je, je, c est, c est, c est, check ça. C'est sec, sec, sec, man. Je suis loin d'avoir 5 cocottes. Si j'enlève toutes les grosses cocottes, là. C'est pas si pire, c'est pas pire. Mais check bien ça, check bien ça. Check bien ça, ok? On va en prendre d'elle, site, là. C'est sec, c'est de la merde, ça me fait chier. C'est pas correct, man. Terreux, terreux, terreux, terreux, mon gars. Il n'y a plus de goût de, de, de sucré là-dedans, là. là. C'est terreux. Terreux, avec une petite affaire, une petite touche de sucré. Mais Colin qui a été meilleur, là. Ça aurait été super frais. Euh, écoute, c'est pas correct. Il devrait enlever ça des tablettes. Si vous êtes en succursale, demandez la date d'emballage. Ne prenez pas un produit qui est plus de 6 mois. 6 mois d'emballé, ça se détériore la qualité. Écoutez, écoutez, c'est bien beau un beau védor, humidifier ça. C'est bien beau une pleure de patate, une pleure d'orange, un éponge humidifiée dans le top de votre couvercle. Il faut pas toujours -humidifier. Il faut l'avoir frais. Faut pas commencer à le réhumidifier, c'est pas de même, là. Faut pas qu'on soit obligé de le réhumidifier à toutes les fois, là. Pas normal, c'est pas correct, ça. C'est pas correct. On va regarder, euh, on peut regarder les tricônes. C'est un petit zoom ici, là. C'est sec, sec, sec, sec, sec. On peut voir les feuilles sucrées ici. C'est vraiment hyper sec. Tu sais, tu sais, tu sais. Écoutez, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Euh, c'est pas correct. Ok, on en roule un. Écoute, on est de retour, euh, c'est effrayant. Écoute, v'là un an, le produit était parfait, l'humidité était parfaite. Lève ce cannabis un an dans un coup de plastique, sans boveda. Oublie ça, man, oublie ça. Sec, sec, sec, c'est pas le même produit. C'est pas le même produit. Oui, c'est le même produit, man, c'est le même fucking produit, man. Emballé le 30 mai, c'est le même produit, 15,5% de THC. C'est le même produit. Pas la même qualité, par exemple, hein? Pis arrête de me dire que quand tu mets le cannabis dans le pot, il est déjà sec. Non, non, le métier était parfaite, là. Il était parfaite l'année passée. Mais avec le temps, ça s'est détérioré. Tu comprends-tu? Le monsieur commence à année' là. c'est quoi qu'on va faire, man? C'est quoi? On boycotte le Dupont Select? On boycotte SQDC? C'est qui qu'il faut boycotter? C'est qui qui va nous écouter? C'est qui? On fait des plaintes, y'a personne qui nous écoute. Hey, on va te renvoyer un, un courriel. Il en a pas de courriel. Il a rien. Il a pas de rappel, y'a rien. Très, très, très déçu. Boîte de carton, ils vont se comprendre qu'on en veut pas? Mais ça fait un an qu'ils l'ont emballé. Fait un an qu'ils l'ont le carton. Commencerez pas à enlever le carton. Il est déjà là, le carton! Hey, ça fait un an qu'il est là! Eh, moi, je pense au produit Tweed. Je le sais, je le sais, il y en a qui m'ont envoyé des photos pour me dire, « Ah euh, non, non, produit Tweed, pas si pire. » J'ai eu deux photos. Deux photos. Eh, mon en des photos de Tweed, que l'emballage, est correct. Eh, hey, ça doit faire dur. Pas à peu près, maintenant, la date d'emballage chez Tweed. Eh, hey, si du bon select est un an, Chris, un an, un an, euh, Tweed, ça va être quoi? Un an et demi? Regardez la date d'emballage, là, tu sais, quand le produit est tout sec de même, là, pas normal, man, que à lui donner ça de même, là. Parce que c'est trop sec, ça fait longtemps, ça fait longtemps que c'est emballé. Je pense pas être capable de faire de la belle rosin avec ça, avec la presse, mon gars. Tu vas mettre ça à la presse, pow, ça va exploser, mon homme, ta cocotte. La presse, elle aura même pas le temps de finir, c'est tout qu'elle va toucher. La cocotte, elle va exploser, man. Ça va pas s'écraser que le jus va sortir, là. Non, laisse faire, là. La cocotte va exploser. Surtout tout que tu tout, Pas évident à cette d'acheter sur Internet, là. Pas évident, là, de faire confiance au facteur. Pas évident. Le si ça me tente de me racheter des produits, là, qui sont pas super récents, mais ben y penser deux fois. On ben, m'avez pensé deux fois. C'est pas 18 et 50, là. C'est 29 pièces et 30. Et un autre 10 d'acheter aux poubelles. Hein? On en jette des 10 nous autres. Hein? 10 ,00, 10 J'aurais été capable de trouver un produit à 20 mieux que ça, là. Meilleure qualité, meilleure humidité. Il enlève le sweet scone, puis le Great White Shark. Il en vendait pas? Il ne pas? Il n'y en a plus de sweet scone. Il n'y en a plus nulle part! Pourquoi tu l'enlèves? Garde le Sweet scone, puis enlève-moi l'Afghanistan Cookie! Non, non, on garde les produits qu'on vend pas. T'enlèves le Cookie, tu fais des concentrés ou tu fais des joints préroulés roulés puis tu gardes le Sweet Scorn. Que Quelqu'un ne comprend pas, man, tu sais quoi qu'il ne pas là-dedans, man? Ils enlèvent toujours les produits populaires. Ils sont du câble. Pis ça, High Park, là. Euh, Tilray, là. C'est eux autres qui font, euh, notre perps. Pis les produits grill. Qu'est-ce qui se passe avec cette compagne-là, man? C'est quoi leur problème, man? Ils sont pas capables de faire du cannabis, eux autres. High park c'est où ça Hyde park H. Les autres, y, non. On va attendre de vendre l'Afghani cookie Après, on va mettre du grill. Ouais. Ah non, les autres, ils se concentrent. OK, ben oui, ben oui. High park les autres, ils se concentrent là, sur le soleil. Non, non, non. non. Qu'est-ce qui est arrivé? Il veut, vraiment, il veut vraiment pas me donner le... High park veut vraiment pas apparaître man. Hyde Park, 5. Il n'y a pas juste 5 produits de Hyde Park. Grail, c'est Hyde Park? Gros problème ici, boys. Gros, gros problème. On va essayer de régler ça, là. On oh, va commencer, man. Bon. SQDC, produits. Cannabis séché. Là, je vois qu'est-ce qu'ils font à Park, là. On s'en va en bas. je suis sur le site de la SQDC. Hein? Pour qu'il y en a qui me suivent. Hein? Je suis en train de regarder la télévision, là. Hein? High Park. Frustré? Non, non, pas frustré! Il a de dépenser 30$ pour un produit qui est sec, qui, qui, qui va brûler vite, mal. Ouais hey, met un beau védo! suis en train de faire une vidéo, pas le temps de mettre un beau védo, faut que je le fume! Ah oh oui, la batch. Les autres font la batch. Du bon, du bon sélect. Marley Natural, un produit que personne veut. Pourquoi je dis ça? Pas capable de gagner dans mon Instagram, le gros. Marley Vert, Blue Dream, Père Toujours et Conco. Tout le temps. C'est un mal aimé. De quoi je parle? De Marley Natural, de Blue Dream, c'est en train de te dire que c'est un mal aimé. Ben non, t'es pas un abonné Instagram, ça paraît, hein? Il te manque des bouts, il te manque des bouts. Tu t'envoies sur mon Instagram? Oui, quand même le lien est en bas. Oh, tu vois pas le lien? PS Plus en bas. PLUS. Oh, t'avais pas vu la section Plus? Ben oui, ben oui. Let's go active, mon homme. Grell. Il y a juste le pinkouche de Grell. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'Esther, à, à la SQDC, ils mettent l'inventaire des produits. S'il n'est pas disponible en ligne, et qu'il n'est en aucune succursale, il l'enlève. Parce que si on écrit en haut « perps », d'après moi, il va apparaître, mais il va être en, en pâle. La photo va être pâle. Exactement, la photo est pâle parce qu'il n'est non disponible ni en succursale ni en ligne. Il y a seulement le pink couche de grill qui est disponible. Puis quand on regarde les produits grill, ben il faudrait, euh, si j'écris les produits joueurs de toute façon, ils vont juste me mettre le pinkouche parce que quand il n'y en a pas, ils le mettent pas. Je m'en souviens plus par cœur. Il y a ça encore le Headband, il y a ça encore le Purps, il y a ça encore le Rockstar. Trois produits ultra populaires qui sont jamais là. Mais regarde le Afghani Cookie quand ça fait un an qu'il tablette. Un an, man! Un an! C'est le même, même, même que j'ai fait l'année passée! 15,5! 15,5, je l'avais acheté, je l'ai eu au mois de juin, puis il s'était fait emballer un mois auparavant, le 15 mai, le 30 mai. 30 mai 2019. Je suggère à tout le monde de pas acheter des produits euh, qui sont pas super récents, hein? Pour pas avoir de mauvaises surprises. Là, j'espère qu'il va bien brûler, qu'il ne va pas te brûler trop vite. Hein? Quand c'est très, très, très sec, là, ça ça brûle euh, en deux trois minutes. Tu peux pas fumer ton joint en 7-8 minutes. Ben, t'es bien le seul à fumer un joint en 7-8 minutes? Ben oui, moi, je goûte, puis c'est ça. Moi, ça prend du temps avant que je le fume. Je ne le fume pas en une minute, mon joint. All right, santé! Euh... Afghani cookie. J'aurais pensé qu'il aurait été plus populaire que ça. Je pensais qu'il aurait été capable de passer une batch, mais ça bien l'air que non. Euh, ça va être que non. 15,5. Hey, tu me su. tu man? Tu me tu hey, Tu me En tu Entre 17 et 23, j'ai 15,5. On parle-tu du même produit, tabarnak? Hey, tabarnak, j'ai 15,5, man, entre 17 et 23. Qui mange donc de la merde, sti? Qui le donc un chier? C'est quoi ça? C'est-tu de la fausse publicité? Tabarnak, man! Je commande un produit, c'est entre 17 et 23, genre ça 15.5, un produit ça fait un an, man, un an, man, un an! C'est même pas les bons chiffres, man! Hein, on à cette fois, man, si tu vas t'acheter de la bière puis tu veux de la 6%, pis tu te retrouves chez vous pis c'est de la, la 3.9, ça marche pas, man! C'est de la pause publicité, man, entre 17 et 23, j'ai du 15.5, y'a-tu quelqu'un qui va m'aider, man? Y'a-tu juste moi qui tout ça dans mon salon? Là, ça a bien de l'air! Ça met de l'air! Tabarnak, man! Là, je vais appeler ou faire une plainte. Ah, ramène ton produit, gros! Ouais, mais là, avec le COVID, c'est quoi la procédure? finira jamais le gros, là. Ça finira jamais le procédure. C'est de l'hostile de marre, ce style d'affaire-là, man! Arrange-toi de tes problèmes! J'étais encore plus en crise du, en 17 et 23 que c'est 15.5. Que l'année d'expiration, l'année d'emballage ou je sais pas trop quoi, man. Je bon, l'appeler la SQDC, man. J'étais man. J'étais cœur. J'étais curé, Véron. C'est de l'hostine marde, man! C'est pas vrai ce qu'ils écrivent, ils écrivent même pas les bonnes informations. Pourquoi t'écris entre 17 et 23 quand j'ai du 5, 15.5? Écris pas ça, man, t'écris n'importe quoi, man. Pourquoi t'écris ça? Pourquoi t'écris ça? Mais c'est pour donner une indication aux gens, pour savoir un peu l'intensité du cannabis qu'ils vont recevoir. Mais c'est même pas vrai, tabarnak! C'est un site gouvernemental, c'est tout croche, tabarnak! C'est tout croche, si pas capable de mettre des esti-chips à l'ordinateur. 15.5, man. C'est pas du français, là. Oublie pas tes S, là. Non, c'est des chiffres, tabarnak. C'est qui qui fait ça, ceci d'affaires-là, man? Le gars, il doit pas aimer les chiffres. Il doit même pas fumer du cannabis. Il doit s'en coller ses raides. Sacrement! Si vous aimez pas votre job, changez de job, Tabarnak! J'ai les incompétents! Je suis plus capable! Je suis plus capable, man! Ah, tabarnak, man! Va donc chier ce gouvernement! Il règle pas les problèmes! Ils ne pas ce qu'on leur dit, man. C'est 15.5, pourquoi tu écris ça à 17 et 23? tous tes produits à SQDC, ont 10%, 10 de jeu. À 13 et 23. Là, tu fais ton petit comique. Entre 17 et 23. 6 de jeu. Ah, oh, tu t'améliores, Tu T'es même pas dans le range. T'es même pas dans le range, man. Le range, man, mais là, à 13 et 23, calice. J'ai 15.5. Fuck you, man. Sont son caves, man! Sont caves! Le pire, c'est que j'aime le goût! C'est ça le pire! Terreux sucré! Terreux sucré! C'est ça qu'ils disent les autres, hein? Terreux sucré. Terreux! Terreux fruité et boisé, a pas de boisé là-dedans! Le fruité fruité sucré, j'ai de la misère, moi. Quand c'est fruité, j'aime ça, ça un peu le fruit, mais Terreux sucré, ils écrit Terreux fruité, qu'on va dire que c'est Terreux fruité, mais je trouve que fruité sucré, c'est quand même euh, deux goûts quand même agréables. Je trouve ça très difficile à comprendre entre fruité et sucré. Le pain, qui est bon, je l'ai dit. Oh, là, ça arrête le fun. Là, je le mouille, hein? Je le mouille pour qu'il brûle bien, pour pas qu'il brûle trop vite. Alright. Euh, prochaine vidéo, là, ça va être danse de fraises. OK? Une vidéo très, très, très attendue. Des abonnés de Weedman. On est bientôt rendu à 5000 abonnés, Winman. C'est vraiment incroyable. Euh, merci à tout le monde. Continuez de m'encourager. Euh, Abonnez-vous. Vous allez peut-être être le 5000e abonné. Euh, je roule beaucoup sur Instagram aussi, là, sur ma story. Euh, je fais des concours de quelle vidéo avec la prochaine vidéo. Euh, je mets des photos. Allez voir ça, allez voir ça. Uh, weed Indicomand J'espère que tu as aimé la vidéo uh, L'arôme, ça dépend à chacun Je ne peux pas te donner une note de passage C'était vraiment trop sec uh, 5 sur 10 uh, Parce que j'aime l'arôme ça, ça va sauver uh, la, la face uh, C'est pas une note de passage 5 uh, C'est inacceptable à quel point c'était sec uh, Ça devrait être retourné chez le fournisseur euh, c'est considéré pour moi, pour moi, pour moi, c'est considéré expiré. Euh, on peut pas toujours réhumidifier sur le cannabis. Quand on sort sur le cannabis, il est supposé être bon, OK? Euh, je dis pas de aux poubelle. je dis pas de aux mais il peut faire des joints pré-roulés, euh, il y a une clientèle pour ça. Euh, Peut-être que ce serait une façon là, de peut passer le cannabis sans que ça paraisse trop, de, sans qu'on voit trop la qualité. Euh, mais comme ça, quand tu prends la caca dans tes mains et que tu les graines dans ton grinder, quand, quand, quand, tu, quand tu y touches, tu, tu le vois, c'est pas correct, tu le vois tout de suite, tu comprends-tu? Tu peux pas le déchirer, tu peux pas le sentir, tu peux pas regarder les trichomes à l'intérieur, euh, tu peux pas regarder l'intérieur parce que ça te casses hein? Tu peux pas le déchirer et le sentir encore plus. Euh, donc c'est 5 sur 10. Je reste là-dessus. J'espère qu'on va se voir très bientôt dans une prochaine vidéo.